La spiritualité, on en a parlé ce matin, c'est se reconnecter avec, avec soi en fait. Euh, donc Mika oui, d'après l'histoire, d'après ce qui nous est enseigné durant notre formation. Luka Muzoui euh, ne trouvait pas. Il disait « mais il manque quelque chose ». Il savait qu'il y avait l'énergie, ce qu'on appelle le chi, le ki, le prana, il savait qu'il y avait cette énergie, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je n'arrive pas à trouver pourquoi, Comment ça fonctionne. Et on nous explique, donc on nous enseigne qu'il est parti au Tibet, euh, retrouver des manuscrits anciens. Alors oui, bon, ok, il a appris pas mal de choses, notamment euh, la position des mains, euh, les guérisons de Bouddha. Euh, il s'intéressait aussi euh, aux guérisons, par euh, enfin, je sais, parce que c'était un, un esprit assez euh, complet, dirais-je. Mais, mais il trouvait toujours pas ok, guérison, donc, okay. Mais ça fonctionne comment Il part dans des monastères, il revient au Japon, il va dans plusieurs monastères, des monastères zen. Euh, donc ce sont des gens tout à fait passionnants, qui parlent de l'énergie, ok. Mais toujours cette question, mais comment ça fonctionne Qu'est-ce qui fait Il n'a pas de déclic. Donc il décide, au euh, bout de pas mal de temps, de, de partir un sur euh, une montagne sacrée, une montagne Royama, euh, donc au Japon, décide de s'isoler pendant 21 jours, de jeûner pendant 21 jours, prier, méditer tous les jours. Et on explique qu'il avait une euh, petite sûrement avant le burn-out, burn-out. On s'occupait des personnes qui, euh, euh, qui était en pleine dépression et ça a pu l'aider à remonter la pente. Je pense qu'elle devait certainement faire autre chose à côté, donc on ne dit pas d'arrêter euh, quoi que ce soit. Et en tout cas, ça l'a aidé petit à petit à remonter la pente. J'insiste beaucoup sur cette humilité parce qu'en fait, pendant notre formation, euh, elle, euh, elle s'étale sur plusieurs années en fait. La form les formations en elle-même, elles sont relativement rapides, mais il y a toujours un laps de temps. Nous oh. sommes ici, nous avons chaque fin de formation.